Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Quels sont les produits à utiliser pour entretenir votre tac de cuisson vitrocéramique céramique ou induction Quatre choses. D'abord, le produit dégraissant, car votre tac est avant tout grasse. Donc, utilisez un produit dégraissant, un produit nettoyant pour vitre. Tout simplement, ça c'est le premier produit. Deuxième produit, la crème ou le nettoyant vitrocéramique céramique pour redonner un bel éclat à votre verre. Il ne faut pas le faire à chaque fois. Le grattoir pour enlever les taches les plus incrustées qui ont collé ou cuit sur votre verre. Dernière chose, l'éponge microfibre. Tout de suite, comment nettoyer sa taque de cuisson Vous connaissez les produits à utiliser pour nettoyer votre tacle de cuisson. À présent, le nettoyage avec des beaux dégâts de tac de cuisson. D'abord, le produit dégraissant. Ça ne sert à rien de recouvrir la totalité de la taque. D'abord, il faut évidemment bien dégraisser cela. Quand vous avez des taches plus incrustées comme ceci, le plus facile avec un petit grattoir on vient vraiment gratter les petites taches qui sont restées. Refermez bien le grattoir, c'est une lame de rasoir à l'intérieur. Vous repassez pour les enlever. Et la dernière opération, vous utilisez votre produit, votre crème vitre céramique. Ça ne sert à rien non plus d'en mettre trop sur votre tac de cuisson. Et vous étalez, toujours avec l'éponge microfibre qui empêche de griffer votre tac. Vous avez enlevé les saletés les plus incrustées, vous avez dégraissé votre tac et vous avez rendu à votre verre un bel éclat. Suivez-nous sur Facebook, likez-nous sur Facebook, suivez-nous également sur YouTube, laissez des commentaires si vous avez des questions et que vous avez envie qu'on les développe ou mettez simplement des pouces et suivez bien évidemment nos tableaux Pinterest. A bientôt pour d'autres trucs et astuces. Ciao